Écoute-moi les petites mots J'espère que vous avez bien suivi vidéo Vous allez voir tout simplement Le deck numéro 1 à l'heure actuelle Sur HS Replay Le meilleur deck de la méta euh, Voilà dans le top 1000 légendes Sur HS Replay Le meilleur win rate tout simplement de la méta Alors la méta elle évolue euh, pas mal Et en général c'est ça juste avant euh, les, euh, les les extensions L'extension arrive bientôt Enfin bientôt à peu près dans un mois J'imagine Mais souvent le dernier mois On a l'impression que la méta Elle va être figée finalement Alors il y a eu un nerf Nerf et up Ce qui est plutôt intéressant Mais euh, on voit quand même pas mal d'évolution dans la méta et plein de decks qui se découvrent qui se redécouvrent, qui fusionnent et ça c'est une fusion finalement de deux versions j'en parle dans la vidéo donc je vais pas vous saouler avec ça mais c'est tout simplement un prêtre agro, shadow mais en même temps qui génère beaucoup de value donc on est presque sur une version mid-range ça c'est hyper intéressant, il y a des cartes totalement dingues, la nécromancienne putréfiée elle est juste totalement folle cette carte il y a ça qui est très cool aussi, l'incandescence mentale qui marche bien avec le Talnos, qui marche bien avec euh, l'assistante touchée par le vide. Et sinon, voilà, on a un deck avec pas mal de pioches, pas mal d'agressions, pas mal de bursts. Voilà, c'est hyper cool, c'est très très fort, c'est très difficile pour l'adversaire de, de vous contrer finalement parce que vous avez à la fois le côté board centric, un peu comme un chasseur face, mais qui serait fort. En fait, c'est un bon chasseur face, mais avec un peu plus de mid. Enfin voilà, bref, vous allez découvrir le gameplay dans la vidéo. J'espère que euh, ça va vous plaire. On repasse en format 1 heure. Parce que c'est ce que vous avez décidé dans la vidéo précédente. Donc ce sera une vidéo d'une heure. Sur ce, bon visionnage. Et c'est parti contre un DK. Le rouge, le bleu, le vert, euh, le quadricolore. Alors on va tout virer. On va essayer d'avoir une sortie un petit peu plus agressive que ça quand même. Euh, alors tout est joué. À l'heure actuelle, il y a des verts, il y a des rouges, il y a des bleus. Euh, il y a toujours des tricolores mais un petit peu moins. Il y a euh, également quelques euh, double colors. Finalement, les, les patchs ont, enfin, le, le dernier patch a apporté... Une, une nouvelle méta intéressante, même s'il y a le, le retour du. Euh, un petit peu du voleur, du voleur combo. Mais vraiment, cette liste-là, euh, pas celle de mon adversaire, on sait pas ce qu'il joue, mais euh, la nôtre, elle est hyper, hyper intéressante. Et finalement, ce que j'aime dans ce deck, c'est que ça fait véritablement la fusion entre deux listes, deux listes qui ont marqué, enfin, euh, une plus que l'autre. Alors, ça, c'est gourmand. Et on peut le tuer. Euh, c'est tout l'intérêt. Euh, donc, oui, deux, deux listes qui finalement ont, ont vraiment marqué leur méta. Évidemment, la version full face, la version shadow caractérisée par l'assistante touchée par le vide. Alors, a priori, je joue homme de main, donc c'est pas une version rouge. Euh, rune de sang, c'est peut-être. Euh, bon, ça peut être les deux. Ok. C'est du frost. On va développer notre 4-3, tranquillou, qui réalise un value trade sur la messagère. En tout cas théoriquement. Euh, donc oui, la version full face. Bon, qui n'était pas très Enfin, moi je trouve c'est pas très intéressant parce que c'était vraiment un deck, un chasseur face mais en prêtre. C'était un des meilleurs decks de la méta à l'époque. Voilà, c'était full face. Il y avait euh, une curve maximum à 3, euh, des éclats du vide pour 4 mana euh, qui permettaient de finir. Et puis c'était vraiment, j'essaye de jouer un maximum de petites créatures et je tue avec l'assistante. C'était voilà, très fort, c'était très bourrin. Mais bon, ça restait du full face. Écoutez, on va développer ça parce que la carte est incroyable. La question, c'est est-ce qu'on face Parce que franchement, il y a moyen que en termes d'agression, on soit au-dessus. J'ai bien envie d'aller full face et de, de lui manquer de respect, euh, bah surtout qu'on a ça accessoirement. Donc euh, ah oui, et voilà, vous avez cette version full face. Ça reste un die face, ça prend droit à laisser, moi je n'aime pas, mais il y en a qui aiment, et euh, ça restait très très fort. Et vous avez une autre version qui est apparue juste après le mini-set, je vous avais proposé la liste, c'était une version, euh, d'ailleurs je l'avais appelé ça genre le meilleur deck de la méta, point d'interrogation, parce que c'était très fort après le mini-set, la méta était beaucoup plus contrôle, beaucoup plus lente de manière générale, et il y avait une version un petit peu contrôle, un peu bursty contrôle, où on commençait vraiment à jouer au T3. Je pense que je vais même pas faire faux soyage. Je pense que je vais faire l'A4-3. En fait, je vais continuer à mettre du board. Ça, ça. Et je vais vraiment ignorer sa créa. Et boum. Euh, et donc, voilà. Il y avait cette version. Euh, vous pouvez retrouver toutes les versions dont je parle sur la, sur la chaîne, évidemment. Évidemment. Euh, qui commençait à jouer T3, qui était un petit peu plus Bursty. C'était un deck un petit peu mid-range, presque combo, mid-range Bursty, et, euh, et avec le côté Shadow, avec les esprits de l'ombre, on ramène les esprits, etc. Donc c'était assez intéressant. Et finalement, cette euh, liste-là, je la trouve intéressante. Tout ça pour ça, vous allez me dire, mais parce que c'est vraiment la fusion de deux decks. La fusion euh, d'un deck qui a vraiment marqué une, voire plusieurs méta, la liste Full Face. Mais en même temps, on a rajouté bah, le côté un petit peu burst, le côté un peu value qui est très intéressant et que moi j'aime jouer. Et je trouve que cette liste-là, elle est intéressante à jouer, elle est cool à jouer, elle est agréable pour cette raison-là. Euh, là où si ça avait été une version full face alter... euh, hybride, on va dire, enfin une version full face euh, version 2.0, ça m'aurait pas. ça m'aurait pas intéressé tout simplement. On va piocher déjà Bah écoutez, je ferais bien un truc du style. Ça. Ça. Ah. Je peux faire un truc avec l'œuf Ah non. Je vais faire ça. En fait, je vais juste continuer. Vous voyez, je, je ne gère pas ces créas. C'est moi qui ai le lead, c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui ai la tempo. Donc je continue à avoir cette tempo. Euh, je ne rentre pas dans son petit jeu finalement de Malinois de euh, je joue une créa, vas-y, trade-la moi et je vais comme cela reprendre la tempo. Donc voilà, j'agresse, j'agresse, j'agresse et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de, de gagner ici. Mais après, voilà, il faut la sentir cette tempo. C'est tout l'intérêt. Et, euh, et euh, ce, qui fait Hearthstone, euh, ce qui fait Hearthstone un, un grand jeu, peut-être le plus grand, c'est vraiment ce côté, cette sensation. C'est un jeu de sensation. Il faut, il faut sentir la tempo, ressentir la tempo, euh, etc. Et c'est vraiment la... Enfin, c'est ça qui caractérise le jeu. Contrairement à tous les autres jeux de cartes, il y a vraiment cette notion de tempo, je trouve. Alors, il y a aussi le Il y a tous les trucs classiques des jeux de cartes. Hein. Car advantage, etc. Value, machin. J'ai chaté, j'ai pas chaté. Enfin, on... <rire> Mon adversaire a plus de cartes que moi dans sa collection, donc je peux pas gagner. Enfin, voilà. Ça aussi, ça fait partie des jeux de cartes. Mais enfin, voilà. Euh, et voilà, j'aime ce deck parce que... Yeah, c'est la fusion de deux decks trop cool. Enfin, d'un deck pas cool, mais très très fort. Et d'un deck trop cool, et en même temps, qui était, fort, qui était fort, mais qui était un peu polarisé. Contre les agros, il avait plus de mal. Et là, ben, l'avantage d'avoir un early très agressif, c'est qu'on euh, on est très bien contre les agros. Simple, efficace, brutal, voilà. Et en même temps, vous voyez, on finit avec quand même pas mal de cartes en main. On a généré des choses. Et ça, c'est toujours cool quand on joue agro, quoi. Après, c'est un peu ce qui caractérise le nouveau Hearthstone, mais... Il y a des decks qui ont plus de mal quoi. Le chasseur face, il. il a quand même plus de mal à, g... à avoir ça. Sa... Vraiment, le chasseur face dans la méta actuelle, c'est limite euh, chasseur quête quoi. Il a plus de mal à générer de, va... de la value. Quand je dis de la value, c'est pas forcément euh, avoir plus de cartes que l'adversaire en main, ça on s'en fout, on n'est pas un deck contrôle. Mais c'est d'avoir vraiment la possibilité d'avoir quand même pas mal de cartes en main pour faire l... L... la bonne carte au bon moment. Vous voyez, c'est pas un deck qui va tout bourriner sa main et au tour 5, bah tu vas être obligé de faire ben bah, joint T1 plus pouvoir héroïque. Parce que j'ai pas pioché parce que j'ai que ça à faire. C'est assez agressif comme sortie. Et en oh. Mais en vrai c'est mais Mais en vrai c'est méga fort. Je crois ça et ça T est Ça et ça t Ça ah, Banshee bon... ah. J'ai envie de faire l'œuf. C'est dur à dire. Ça, il peut le buter. Hein. Je crois qu'il faut peut-être faire ça, une toute pièce ça. Ou ça et ça, on verra. Oh Waouh. Wow. En fait, C'est méga chiant ça Là, je peux le pinguer. Bon, faut pas qu'il meure maintenant. Au pire, on s'en fout. Mais de toute façon, c'est un deck créature. Donc là, il va juste développer une créature. Alors, le Branchi, il a boosté les murlocs de sa main. C'est très cher En même temps, si on le trade pas, il a un value trade sur notre assistante. J'ai pas vraiment envie de ça. Ouais ça c'est vraiment infâme. Euh bon, bon heureusement qu'on a un deck un peu bursty, ça ça va perdre un peu de PV. C'est ça le play. En fait je me en fait c'est ça je crois. Ouais tout ça hein. En fait, je vais développer ça. Et je vais. En fait, je vais aller tête. De toute façon, lui, il va faire des trades. Là, je pense que si je commence à trade. Vous voyez, là, c'est tout. C'est là, là, là. On était trois. Et il y a déjà toute cette, euh, cette expérience et cette notion de tempo qu'il faut ou non bien appréhender. Alors, moi, je pense que c'est bien appréhender. Mais aussi bien, je fais une connerie. Mais je, je pense que là, si je commence à trade, j'ai perdu, en fait. Après, ça ne va pas m'empêcher de repasser dans une phase de trade si je le souhaite. Mais là, je pense que maintenant, je ne dois pas trade. Parce que je vais juste m'empaler. Et que peut-être le plan de jeu c'est d'aller full face. Ouais, vous voyez là, typiquement je peux plus commencer à trade, c'est fini. Vous voyez donc, on a bien fait de pas trade, on a gagné des dégâts. Alors peut-être ça suffira pas. Le gars est bien vénère, mais. Euh... Donc là, voilà, on va tout droit. On a gagné des dégâts autour d'avant. Si ça suffit, bah c'est méga cool. Ça justifie énormément notre plan de jeu. Euh, c'était T3, vous voyez, il fallait prendre la décision T3. Le moindre trade, c'était potentiellement fini. Alors, on va peut-être quand même perdre. Mais ça ne veut pas dire que si on perd, notre play n'était pas bon, vous voyez. Le fameux résultat Oriented ou non. Ok. La question c'est, est-ce qu'il faut lui rentrer les deux dégâts maintenant Il y a vraiment moyen de l'étal. Au pire, il y a ça qui mettra 3. Je pense que je vais développer l'amalgame. faut juste faire gaffe de ne pas se faire tuer sur une attaque. Parce que, Mais il doit continuer à trade ici. Donc là il est à 6, c'est-à-dire que je gagne quand même, enfin là je gagne pas dans le tour, mais je pense pas qu'il puisse me tuer en deux tours, c'est-à-dire je trade ton board et je te tue derrière. Parce que là en soi il doit plus ou moins tout trade, genre ses 4 créas elles doivent, elles doivent aller dans mes 4 créas, vous voyez. Et la question c'est est-ce qu'il aura 30 derrière, je ne crois pas. À partir du moment où il a pas 30 derrière, j'ai gagné parce que je fais double esprit de l'ombre. Mais tout ça, ça, je peux le setup parce que il est à 6 et parce qu'il est pas à 11. S'il est à 11, vous voyez, bah aussi bien j'ai perdu quoi. Alors écoutez, ça c'est un peu chiant, parce que ça fait gagner 3 lives, ça le fait passer à 9, après esprit c'est quand même, ça le fait passer à 10. Je pense que j'ai perdu sur ce mur là je pense que j'ai perdu sur ce mur là on va quand même voir, mais malheureusement je pense que je... Okay. Ouais, je, je pense que malheureusement ça doit être perdu sur le mur on va quand même tenter un play hein. On va faire double esprit. Donc là, on est. il est à 4 life. Il va gagner 4 et il prend 6. Donc théoriquement, à part s'il arrive à booster ça, il est à 4. Et en étant à 4, euh, j'ai des outs. Je peux le tuer. J'ai des outs. Dans... J'en ai pas dans tous les sens. Mais vous voyez, je me mets vraiment dans un spot. Où... Bon, sa sortie était trop forte. Hein. Euh, deck très très agressif. C'est des match ups qui n'existent pas. Enfin, c'est des decks qui n'existent pas vraiment. Mais, mais qui, sont... qui sont forts contre certains decks. Et typiquement contre nous qui est assez board-centric, bah après voilà, on est, on est censé être mieux curvé que lui. Bon après il gagne aussi parce qu'il a ça, mais voilà, c'est des matchs qui sont quand même gagnables pour lui. quoi. Ouais c'est dur d'avoir les. Même avec ça, il n'a pas les 30. Il doit trade. Bon par contre il, il est à 6 PV. Ouais si, c'est compliqué. J'ai carte des cartes pour gagner. Pas qu'une, j'en ai plusieurs. à moi qui se heal. Non, ok, bon. Écoutez, on a bien fait d'aller full face. Euh, let's go, hein. Let's go. Au soyage. Peut-être faut commencer par piocher avec ça, hein. Ça fait toujours pas l'étal, ce bazar. Ah zut. Bah ça c'était ça partait d'un bon sentiment avec ça. Il <rire> fallait juste un sort de shadow et c'était bon. Euh... Non. Bah, je... Non. On est d'accord, hein, là c'est fini. Ah dommage. Il fallait. Euh... Il y avait l'incandescence mentale qui nous donnait la win. Avec ça, ça faisait 4 plus 2. Il y avait un camp d'essence, il y avait euh... des chromanciennes putréfiées. Et il y avait les deux... Après, elles sont au fond du deck, hein, les deux mots de l'ombre, malheureusement. Mais il y avait quand même des trucs. GG, GG. Bon, vous voyez, on a... là, c'est intéressant parce que c'est une game on perd, mais il faut vraiment garder le cap qu'on avait une belle probabilité de gagner et lui, il lui fallait vraiment Murlocula. Donc, on a setup comme il fallait. C'est-à-dire cette game, on va très souvent la gagner, peut-être 7 fois, 8 fois sur 10 donc on a fait le bon play et si on perd comme là et qu'on se dit bah non si j'ai perdu j'ai fait le mauvais play c'est à dire Result Oriented baser sa réflexion sur les résultats et non pas sur la réflexion au bon moment alors pour avoir une réflexion au bon moment et être sûr de soi il faut connaître le jeu évidemment hein. euh, sinon soyez dans un premier en fait Result Oriented c'est pas si mal dans un premier temps pour apprendre un peu les, les... pour apprendre la théorie mais quand vous avez déjà la théorie ou vous pensez l'avoir du moins on l'a jamais parfaitement mais on pense l'avoir a partir de là, vous pouvez commencer à, à, à faire confiance à votre théorie et ne pas être très ultra -oriented et vous dire « Ah non, j'ai pris cette décision parce que j'ai considéré que c'était le bon play, je reste dessus. Ça, » Ça, c'est assez important, mais ça marche à tous les niveaux. Hein, que vous soyez top 50, que vous soyez top 10, que vous soyez euh, rang bronze. Il faut, chaque, après chaque game, comprendre ce qui a bien marché, ce, comprendre ce qui a mal marché. Typiquement, si on avait fait un trade parce qu'on pe pensait que c'était le bon play et qu'on se fait écraser, vraiment écraser, qu'on n'a jamais de setup létal à un moment, là, on peut être résultat un et dire « bon, j'ai perdu, c'est qu'a priori, j'ai fait une connerie ». Mais voyez, si à un moment, vous avez un setup, si à un moment, il y a une carte qui sort, qui doit pas forcément sortir, là, vous pouvez vous dire « a priori, c'était le bon play ». Et voilà, les, les, les probas, elles sont là pour, pour exister, quoi. Bon, je vais développer ma Banshee. Euh, je vais développer ma Banshee pour faire la cathédrale. Je pense qu'il va dag malheureusement, mais il peut faire une créa. Il peut faire un secret peut-être aussi. Bon, notre main est un peu naze, voire extrêmement naze. Bah, c'est surtout que la pointe d'os avec étrangère louche, euh, et double ceinture, ça me va. Bon, c'est une excellente carte. Sa sortie est très bonne, mais... Ok, ça et ça c'est plutôt fort, c'est même plutôt très très très fort. Donc ça me plaît bien. Les trois et la carte en main. La carte en main me va, à partir du moment où il n'y a pas de board, ça me va. C'est le board en fait qui fait peur. Je fais ça juste pour mettre un. ça n'a pas de sens. C'est du grignotage. Je pense que c'est ok. C'est du grignotage mais je pense que c'est franchement ok. Alors évidemment, c'est mieux avec le l'assistante mais je pourrais avoir une autre arme accessoirement. Ça c'est relou hein. C'est 4 comme ça. Euh... Bon, heureusement qu'on a ça. C'est bien bien relou. Ah bah voilà. Un peu relou parce que j'aimerais bien piocher une carte, je vais pas pouvoir. Ah si, je vais pouvoir, je suis bête, pardon. Une bêtise. Oh waouh. Ah bah on fait un sacré tour là. Tellement bien mais ça c'est totalement stupide comme carte. Hein. Franchement le truc il fait une boule de feu presque. <rire> tu mets une 5 4 pour 4. Pourquoi c'est pas une légendaire ça Franchement ça aurait pu être une légendaire. Stock de contrebande. Ouais elle va être compliquée quand même cette game hein. avec son écaille. Après, je grignote, je grignote. Hein. Et il aime pas ça, ce deck. Hein. Il déteste ça, même. Hein. Allez, on va pas trade ses créas. On va full tête. Il est à 11. Il n'a pas de heal dans son deck. À part s'il arrive à générer du heal avec une carte aléatoire. Dans ce cas-là, bah tant pis pour moi. Mais s'il n'a pas de heal, je pense que c'est vraiment une game qu'on va, qu va gagner. Parce que s'il si, n'a pas de heal, il est obligé juste à un moment de faire un énorme, énorme board. Et presque nous tuer en deux tours, quoi. Ça va être compliqué parce que là, il doit quand même se défendre. Ah, ça, ça c'est quand même assez fort. Bon, Théotard, le duc fou, il enlève notre aiguille, notre aiguille, notre aiguille, notre anguille. Il nous donne un truc. Peut-être un truc cool en vrai. Il peut nous donner un secret tout pété. <rire> bon, on voit le bout du tunnel, hein, clairement là 8 là ils font voir le bout du tunnel allié de l'Oasie euh ouais why not Bah franchement euh, c'est ça hein. C'est dans la tête hein. Il est à 6 hein. Je gagne avec plein de cartes hein. Je gagne avec plein de cartes Bah c'est pas forcément évident j'irai une 4-4 et une 3-6 derrière À part s'il a un anti-bet et... Pour le moment je me sens confiant Pour le moment je me sens confiant Hélas Patrouille Bon, ça peut se jouer sur patrouille, clairement. Baron, ça me va. Ça le fait avancer dans son deck, mais il n'a pas de réponse. Et pour le moment, il n'arrive pas à gérer ma 4-4. Si ne gère pas la 4-4, il est mort. Hein. Pour le moment, il ne peut pas gérer ma 4-4 et ma 3-6. Il m'a donné un joli allié, mais je pense qu'il va se prendre, les... il s'est pris dans les pieds dans le tapis. Pour le moment, c'est un deck qui peut proposer du board, mais qui a quand même pas de... véritablement d'anti-bête. Ouais, puis de soleil, hein. c'est fini. Hein. Il a perdu. Hein. Il a fait plein de value, il a fait plein de magie, mais à un moment, euh, bah, c'est du flanc quoi. Bon, techniquement, il est à 1. Bon, bah écoutez, il est à 1. Alors là, il peut passer à 6. Il peut tout remonter dans la mimine avec Artisan et passer à Sea Life. Ou alors gagner des PV avec son, son puits de soleil. Et il y a quand même un board à gérer. Donc faudrait il faudrait qu'il arrive à gagner des points de vie et en même temps gérer mon board. Et en même temps agresser ou mettre en place un setup d'aggro parce que... Ça, ça va face, hein, je vous le dis. Je vous le dis comme je le, comme je le lis, ça, ça va face. Hein. Bon, ça cherche des Solus. Le Fardeau d'Orgueil, c'est... ça sert à rien. Ça sert un peu. Ça sert pas en fait. Ça servait pas, dans tous les cas j'avais 5 à distance. Bah, écoutez la draw qu'on n'a pas eu avant, on l'a eu maintenant. Bon en même temps c'était au fond du deck mais... Magnifique. Magnifique. Et franchement, c'est vraiment le genre de deck que tu peux le jouer la journée entière sans te lasser. C'est ça le truc aussi. C'est qu'il y a des decks. Enfin, bah, après, ça c'est peut-être un peu con comme phrase parce que ça dépend vraiment de, de ce qu'on aime dans des decks. Typiquement, moi je pourrais jouer druide, ramp toute la journée, même si toutes mes games ça peut être luxuriance, machin, machin, je fais du mana, je pose des tons. Même si ça peut être un peu débile. Et d'autres vont dire bah moi je peux jouer chasseur full face toute la journée, entre guillemets. Moi, je pourrais pas, genre, un, un deck où t'es 4, tu te dis, bon, j'ai gagné, j'ai perdu, moi, ça m'intéresse pas. Et là, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez agressif, quand même. On est plutôt dans le deck aggro que dans le deck contrôle. Je crois qu'on vire tout, hein. Et en même temps, vraiment, on est sur une liste qui a, qui a plein de tricks, il y a plein de petites combinaisons, il y a... C'est fin comme deck, quoi. Enfin, y a une, je trouve, il hein, y a une vraie finesse. Bon, déjà, aussi, c'est prêtre, pour le coup, euh. C'est pas une classe de... de débilo en général. Bon la sortie est pas bonne. Euh, alors ce match up là il peut être un peu compliqué parce qu'il va générer beaucoup d'armure. Le nouveau druide. Euh, bon on va pouvoir faire esprit avec ça. plutôt pas mal euh, mais malheureusement on n'a pas de courbe de mana après euh, l'avantage c'est qu'on a un deck voilà qui, qui prend le board qui met véritablement du board peut-être contrairement à la version euh, horrible hein en fait ce qui est ce qui est bien pour nous c'est qu'on a le côté aggro là dans le deck et euh, là, si on jouait par exemple la version, on va dire, euh, post-mini-set avec, avec beaucoup de T3, qui est un peu plus combo, bon, en fait, tu peux jamais gagner, il y a trop d'armure. Contre druide, contre tous les druides, hein, même ces druides-là, ce qu'il faut, c'est prendre le board. C'est vraiment avoir un board, euh, un board plein et grignoter, grignoter. quoi. Le, le côté burst, ça marche jamais. Donc, on va dépenser deux cartes pour mettre 8 ou trois cartes pour mettre 8 et lui, avec une carte, il va les gagner les 8. Vous voyez. Par contre, les créatures, c'est plus chiant. Donc là, notre sortie elle est catastrophique et je pense qu'on on peut pas trop gagner quand on fait des sorties aussi, aussi horribles. Et on va se battre, hein. battre. On va se battre, on oh, va se battre. Il est déjà 14, hein. j'ai rien joué. Hein. On s'est fait, Guffed. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir lui rentrer les 5. Le problème, c'est qu'au fond du deck, on n'a pas des, forcément des morts vivants. Mais bon, c'est pas si grave, je pense. Parce que c'est quand même la 5-4. C'est pas comme si c'était une 0-4, le truc. Ça reste une créa et puis. Euh... La panthère du parc. On aurait pu attendre pour la 5-4, mais ça revient un peu au même selon moi. Soit on met 5 maintenant, on, on, on a le, le board plus important que le reste plus important que le burst. Trop cool ça. On va faire ça hein. OK. Bien. Euh, L'avantage c'est que là on lui set up un létal hein, quoi. On lui reset up un létal. Vous ne passerez pas est cool. Ouais, il faut essayer d'optimiser les dégâts. Même si là franchement je le quand même bien grignoter son armure, donc même s'il en génère beaucoup. Il en génère pas à l'infini non plus quoi. On va jouer Talnos. Hein. Est-ce que je vais chercher là, la 3-1 Il ah, y a 3 dégâts là. Franchement, je pense qu'on va la chercher, même si ça peut paraître un poil bizarre. Il est à 6. Bon, après, il est pas à 6 parce qu'il y a Guff. Mais... Hum... Ça me va, ça. Il pioche, cherche des Solus Ah ouf. Aussi vite que vous le pouvez. Ouf ou Banshee C'est ou Banshee. Ok, prends l'œuf. L'œuf, il va pas le trade. Hein. L'œuf, il va pas le trade. Comme ça, si je pioche une cathédrale, je peux le faire sur l'œuf. Bon, il est à 4, il peut gagner de l'armure, il peut gagner de l'attaque. On est mal, on sait que le match-up est compliqué. En fait, le match-up n'est pas si compliqué que ça, mais vu notre sortie, il est compliqué. Parce qu'on n'est pas arrivé à avoir du board au début. Vous voyez, en fait, on a grignoté, mais avec du burst. Donc, forcément, les PV baissent, mais après, ils remontent, ils rebaissent, ils remontent. Je pense que si on avait eu un T2 ou un T1, parce qu'on a vraiment rien fait T1, rien fait T2, je pense que c'était une game. Vous voyez, il est à 4 derrière, donc on l'aurait sûrement gagné. Mais on n'a pas encore perdu, loin de là. Hein. Forme aquatique. Ouais, il y a ce guff qui donne de l'armure. Il y a la provoque de surcroît. Il set up un létal. Ouais, ça va être, euh, je pense que là, ça va être fini, malheureusement. Ouais, dommage. Il y avait vraiment moyen. Hein, il finit à 4. Il finit vraiment pas BZF, Mais, euh, bon, on va quand même se battre, je suppose. Bon, bah écoutez, on va le laisser à 6. Et je pense qu'on va. On... Je, je pense pas mourir maintenant. Je pense pas qu'il puisse me tuer maintenant. Par contre, il peut juste gagner de l'armure, voilà. Et faire que c'est fini. Et dans le doute. Par contre, c'est un peu bizarre. Il a pioché à la fin du tour. Oh, il a une autre écaille. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Hein. Je crois pas qu'il y ait de solution. <rire> je crois pas qu'on ait des, des cartes de solution. Ouais. Non, j'ai rien à dire. On a, je, il est à 4, on manque juste un T1, un T2 et, et c'est fini. Le match-up est plutôt bon. Hein. Je pense vraiment que le match-up est bon. Mais qu'on doit jouer comme un aggro. Typiquement. Euh, voilà, on doit jouer comme un deck de curve, et là on a joué comme un combo en fait, comme un deck euh, comme les, les, les, les dernières versions, c'est-à-dire les versions euh, tempo burst. Et forcément euh, c'est génial pour lui, hein. il a juste à jouer sur l'armure, et encore... et encore on est passé loin, c'est pour ça qu'on voit vraiment la, la force du match-up en, en notre faveur. De Curé On va chercher quand même l'assistante, hein. c'est la carte la plus agressive, ça peut être un prêtre au contrôle Bon. Ça va être intéressant, ça va être une bataille de trade à la fois une bataille de curve Et pas que Dans le match ça peut être pas mal euh, aiguille avec euh, allié. Enfin le, le côté shadow on va dire. Pour grignoter un peu. On peut juste pinguer. Ah. On va faire ça. En fait j'aurais pu faire une aiguille mais ça développe l'œuf. J'ai vraiment pas envie de développer l'œuf. Je laisse son œuf à poil. Hein. Ça me va, c'est des plaies qui sont assez lourds. Oh, c'est pas si mal hein. Sachant qu'en termes de curve, je vais souvent faire ça tout ça. Non, oh, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, j'ai pris le lead. J'ai pris le lead. Et il faut trade quand on est censé trade et pas trade tout le temps non plus. Donc là, on est vraiment dans une bonne bonne posture. Bon, c'est l'avantage de ne pas jouer contre DK. On n'est pas obligé de tuer l'œuf. L'œuf, <rire> il est un peu à poil. Hein. Alors là, on peut quand même faire des trades. ça se fait ou alors ça full face mais je suis pas sûr je sais pas c'est dur à dire en vrai trade juste. On va prendre l'info. Oeuf. Écoutez, on va juste faire mettre du board, je crois. Je crois qu'on va juste mettre du board. En fait, j'ai hésité parce que Bon, 21, c'est haut, mais en vrai, là, il, il prenait beaucoup. Il prenait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il passait à 11. C'est-à-dire que sur le tour, je le, je le mettais à 11. Alors après, il récupère le board. C'est ça qui m'ennuie un peu. Je me dis, est-ce que les 11, je peux le finir à 11 Je pense qu'il y avait moyen de finir à 11, mais je sais pas. 11, c'est un poil trop haut. Peut-être que s'il avait été à 8 ou 6 derrière Je crois que j'ai fait une connerie J'aurais dû piocher, ça mettait peut-être plus de dégâts que ça Je crois que j'aurais dû ping et pioche Après l'A4-3 elle met du board mais Je pense que c'est un poil une connerie Ouais je sais pas en vrai Ok Est-ce que ça a du sens de le piocher pour 4 hmm. Je crois que ça me déplaît pas. Là, on a gagné au prochain tour. Et il peut pas me tuer, lui. Ouais bon de toute façon on a contrôlé, du en fait on a su très très tôt qu'on allait... qu a... qu avait gagné ce match pour le coup, c'est vraiment une bataille de board, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être exigeant avec sa main, avec la main de départ vraiment, avoir le T1, et vous voyez ce T1 il m'a permis de construire, ça lui a, mis... ça, ça lui a... Euh, euh, généré un, un tout petit retard, mais finalement c'est ce retard qui a snowball entre guillemets, qui a fait un effet boule de neige, et euh, il, il a grandi, il a grandi, il a grandi, et après c'est trop tard quoi. Parce que de ce retard naît finalement l'initiative, et de l'initiative naît la victoire dans des matchs comme ça. Après, parfois, t'es meilleur que l'adversaire, et juste t'as pas ton T1, t'as pas ton T2, voilà, et, et lui il l'a, et après un peu, ça peut être un peu complexe, mais il y a des façons de faire quand même, il hein. y a euh, des façons de faire sans, euh, sans la curve, il hein. y a les anti bet à 5, y a, bah, le l'AO à 5, il y a des choses quand même qui peuvent être pas mal. Peut-être que là il a un peu trop gridé sa main, ou garder genre les cathédrales, les choses comme ça. C'est des super cartes les cathédrales, mais il n'y a que des bonnes cartes dans ce deck. Ou pareil, il peut garder un grand sectateur en mode la carte est incroyable, mais en même temps, non. D'abord tu mets le board et ensuite tu réfléchis à des plays, alterna... des plays autres. Mais Déjà prise de board dans un premier temps, c'est la base de tout deck. je tu veux un minimum tempo. Ok. Nice. Bah là typiquement vous voyez on avait cathédrale plus un T2 donc on peut se dire bah c'est pas mal un hein, T2 euh, genre mage 200 cathédrale c'est des bonnes cartes de value et tout mais non là on aurait sûrement tout viré et euh, on aurait vraiment essayé d'aller récupérer un, un T1 quoi. Chaque classe possède 16 cartes fondamentales différentes que vous pouvez débloquer quand vous gagnez des niveaux. C'est important à savoir ça. Euh, ah oui, donc je vous ai écouté, hein, vidéo d'une heure évidemment. Euh, dans la dernière vidéo, je vous avais euh, entre guillemets proposé, euh, euh, soumis l'idée que je, je pouvais passer le temps des vidéos à 35-40 minutes. J'avais proposé sur Marvel Snap et la majorité des gens étaient d'accord pour Marvel Snap et euh, là euh, la majorité d'entre vous vous préférez quand même les vidéos d'une heure donc euh, je respecte votre choix Et ouais, ça, les, les deux me vont hein. franchement j'ai même envie de dire qu'il est possible qu'une heure soit même mieux on va dire à partir d'un certain temps de l'extension là l'extension est sortie il y a 3 mois la prochaine extension elle sort dans à peu près un mois donc ça, elle va, aller, ça va arriver assez vite là on est dans une une méta où on connaît tous les decks. De Fanton comble. Il y a encore, entre guillemets, des nouveautés. Très emmerdé par cela. On va faire ça. Euh, il y a encore des, des, des nouveautés. Ce deck-là, par exemple, il y a le druide, le nouveau druide qui est intéressant, qui n'est pas forcément un deck full quête, mais il y a quand même la quête qui va bien dedans. Enfin, voilà. Euh, donc, j'ai encore des decklists à vous proposer qui sont intéressantes, je trouve. On est dans le mal, là. Euh... Mais il y en a moins, donc finalement là où en début d'extension je fais une vidéo, voire deux vidéos par jour Souvent même deux vidéos par jour euh, la première semaine et ensuite facile une vidéo et demie par jour C'est à dire euh, certaines fois deux, certaines fois un, une Là je ne vais pas vous proposer une vidéo par jour sinon je vais vous proposer la même vidéo euh, trois fois dans la semaine Donc euh, je vais plus être en mode une à deux vidéos par semaine jusqu'à la prochaine extension mais au moins voilà, ça fait des vidéos vraiment complètes d'une heure où vous voyez à fond un gameplay et évidemment je vais vous proposer des nouveaux decks. Je ne vais pas vous proposer des decks que j'ai déjà proposés ou vraiment voilà des, des, des listes. Bon, ça c'est ma patte, c'est des listes top méta euh, que je regarde sur HS replay. Et puis voilà des listes qui ont performé et en même temps des listes qui sortent un peu de l'ordinaire pour ceux qui jouent continuellement à euh, ça. Hein. Bon je suis derrière. Hein. On se le dise hein. Banshee. Euh. C'est la Banshee, moi. Et voilà, des, des, des listes qui, euh, qui permettent d'avoir de, vraiment des nouvelles expériences dans la méta. Typiquement, ce deck-là apporte une nouvelle expérience. C'est vraiment un deck nouveau. Et c'est des match-up nouveaux à appréhender, etc. D'ailleurs, je, je, je, je le pose là. Mais, ouais, bon, on, est trop, on est trop dans le mal. Hein. On aura un joli mot de l'ombre, pour le coup. Pas sûr que ça suffise. Parce qu'elle a généré de la value, et ça veut dire que cette value, elle va servir son board. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir recréer du board et tout, mais. Heureusement qu'on a ça. Euh... Mais, je sais pas si c'est clair sur la chaîne. De. L la les différences entre. Bon, peut-être je ferai une vidéo juste pour parler de ça, mais. Voilà, si jamais vous vous continuez vous regardez la vidéo. Euh OK. Ok, euh, nice avec ça. Et euh, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est, j'y pense un peu tous les jours, mais maintenant, il y a du Marvel Snap sur la chaîne, il y a Hearthstone, il y a Battlegrounds, il y a Marvel Snap. En fonction évidemment des périodes, il y a plus ou moins un jeu. Euh, là, ben, on est sur la fin de l'extension Hearthstone, et on se rapproche de la fin de l'extension Battlegrounds. Donc forcément, il y a plus de Marvel Snap. Dans... Quand il y aura l'extension Hearthstone, il y aura peut-être un peu plus de Hearthstone, enfin bref. Euh... Est-ce que c'est assez clair les différences entre les trois jeux sur la chaîne Parce que je me dis. Bon, moi je suis pas un streamer multigaming, donc euh, pour moi, quand il y a déjà deux jeux, ça fait beaucoup, mais, mais vous, vous avez peut-être plus l'habitude de regarder des chaînes multigaming où les streamers ils font plein plein de jeux. Je Attendez. Bon, on est peut-être pas si mal en vrai. Le sacré m'ennuie. Écoutez, euh, je suis dans la mouise là. Dommage, ce tour-là, il aurait pu être mieux, mais j'ai eu des mauvais sorts. Euh, je vais mettre le Grand au-dessus. C'est vraiment cool. Et euh, donc voilà. Est-ce que c'est clair Parce que parfois, je me dis, mais en fait, je devrais faire une autre chaîne. Pour faire juste du Marvel Snap dessus. Mais en fait, c'est totalement con. De faire ça. Parce que beaucoup d'entre vous... Vous jouez aussi maintenant à Marvel Snap et vous jouez à plusieurs jeux mais c'est un peu comme parfois certains sont réticents je peux le comprendre parce que c'est un jeu entre guillemets nouveau et c'est un peu comme quand Battlegrounds est arrivé, les joueurs purs d'Hearthstone ils étaient en mode ah non Battlegrounds c'est pas Hearthstone machin c'est inadmissible et en fait maintenant bah Hearthstone c'est Battlegrounds et ceux qui jouent à Hearthstone ils jouent à Battlegrounds, après parfois tu vas jouer plus à un jeu qu'à un autre évidemment mais... On lui met les deux. En fait on perd sur le tour précédent, je crois. Si on arrive à avoir un sort du shadow, je crois qu'on gagne. Et là on a eu les sorts sacrés. Bon ça se joue à pas grand chose, cette game elle est hyper intéressante. Mais là malheureusement. Euh... Après c'est un deck qui a pas beaucoup de burst. Hein. Alors certes, là on n'est pas très haut en PV. Mais en fait, est-ce qu'on peut gagner Peut-être. Ça, ça mettra que hein, c'est vraiment infâme. Ouais, pourquoi on n'a pas eu un, un nombre, franchement on a ah, mais je veux quand même cette plétale moi on va faire ça Ouais, nice. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc là, il peut me tuer à distance pour cette mana, mais il a pas que du burst. Donc s'il me tue pas, on a gagné. On a... Bon, c'est le winning play, quoi. Il fallait le voir, celui-là. Allez, est-ce qu'il BM ou est-ce qu'il... A... Non, il ne BM pas. Okay. Ah, dommage, dommage. Ouais, ça se vraiment sur le shadow qu'on découvre pas. Hein. Parce que cette game, on est devant. On est un peu devant. Alors, je sais pas c'était quoi la probabilité d'avoir un shadow sur la découverte des sorts. Franchement, ça devait être assez haut, hein. Un shadow jouable, hein, sachant qu'on avait quand même pas mal de mana flottant derrière. Franchement, je pense que c'était facile 60 à 70% de gagner ce match. Mais bon, tant pis. Euh, donc voilà. Euh, N'hésitez pas à faire vos retours par rapport à ça. Est-ce que c'est clair Est-ce que... Voilà. Donc Voilà, ça c'est un truc qui me tracasse un peu. Mais tracasse euh, pour tout, moi. Là, on a T1, into T2. Notre main, elle est quand même vraiment, vraiment forte. Into un autre T3. Contre prêtre, c'est trop risqué, je pense, de garder les anti En mode, euh, si jamais c'est un prêtre. Parce que quand bien même, lanti bête met que deux dégâts. je parle de... De l'incandescence mentale. Et... Et ça peut être un prêtre contrôle aussi, il y en a hein. Ce matin, j'en ai croisé un avant de vous présenter la vidéo. J'ai quelques petites games de chauffe et j'ai croisé un prêt de contrôle. 35 PV. Bon, le match est plutôt bon, mais. Si on garde des anti-bêtes, ça peut justement se transformer en mauvais match-up, quoi. L'important, c'est d'abord le board et après, on avise en fonction. Mais ouais, dommage, la game d'avant, c'est trop frustrant. J'avais. En fait, il était devant, j'étais arrivé à récupérer la tempo. Vraiment, je l'avais récupéré. Et. J'ai fait, je, je pense que mon play est bon hein, vraiment de découvrir le shadow et de me dire bah en fait j'ai au moins une créa sur laquelle je vais pouvoir sticker avec le Parce qu'en main j'avais la cathédrale donc il fallait prendre le board Mais malheureusement euh, j'ai pas trouvé mon shadow que les 2-2-1 sont restés, et puis voilà, après c'est la fin quoi, ça se joue à, ça se joue à rien, parce qu'à la fin il finit à 4 life, enfin je sais plus, 4 life ou 6 life, bref, mais, enfin, voilà, ça se joue à des, des, des tout petits détails, mais, ouais, c'est une game un, peu, un poil frustrante. Bon, je vous dis 70%, aussi bien c'est 66, hein, 65, je sais pas, aussi bien c'est 40, mais je pense qu'on est quand même vachement proche des 70% quand on fait une découverte avec ce deck, d'avoir un sort Shadow. De toute façon, c'est sacré Shadow, quoi, donc... Euh, Ou rien. Est-ce qu'il y a rien, d'ailleurs Est-ce qu'il y a des sorts rien Non, je crois pas. Bon, pas dans ce deck, mais... Ok. quoi les full face Je crois que oui. Il faut pas commencer à trade des merdes comme ça, surtout que ça c'est vraiment infâme un trade, c'est intradable ce truc. Donc euh, là, on prend la ligne agressive. Ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir reprendre la ligne contrôle à un moment donné, mais là, c'est plutôt à nous de prendre la ligne agressive. Et cette 4-1, elle est infâme. Hein. Après, on a l'AOE qui est bien dans cette situation. Armée des morts. On le met à 6 Et comme ça on lui set up des choses Important La Banshee si on la joue c'est qu'on considère qu'elle va rentrer plus que 3 dégâts euh, J'y crois vraiment pas du tout <rire> C'est ça le truc C'est quand vous jouez une créa il faut que votre pouvoir héroïque, c'est un peu comme dans Chasseur Face, c'est un peu la théorie de base. C'est quand vous faites votre pouvoir héroïque, au lieu d'une créature, c'est que vous considérez que votre pouvoir héroïque, donc il met 2, que votre créature ne mettra pas 2. Si vous considérez, et c'est pour ça qu'en général au début de game, on va pas faire le pouvoir héroïque. Parce que même T2, si on joue qu'une créature à 1 un, à un mana qui a un de puissance, un d'attaque, en général, notre créature, elle va quand même souvent rentrer au moins 2, si ce n'est 3. Et quand bien même elle ne rentrerait que 1, elle peut faire un trade, elle peut... Faire quand même des choses Vous Voyez vous voyez Moi, bon, je fais une petite dernière Un peu par gourmandise Faut de la gourmandise Donc euh, prochaine extension ça va être cool Ça va arriver assez vite Je pense que en général maintenant les extensions Elles durent 3 mois et demi 4 mois Donc je pense que début avril on va avoir l'extension Sachant que ça va être la rotation, donc euh, nouvelle extension, donc nouveau, qui dit nouvelle extension dit nouveau euh, des mots clés, des trucs forts, je pense qu'ils vont arriver, parce que ça va être un, un nouveau cycle, donc il va y avoir rotation plus nouveau truc fort, enfin thématique forte on va dire, donc euh, je pense que ça peut être vraiment vraiment cool. Donc voilà, après il y aura toujours la petite larmichette, la petite tristesse sur l'eSport, il n'y aura pas les open Cup, il n'y aura toujours pas les. A priori le, le, le, le mode compétitif. Enfin le mode compétitif. Il n'y aura toujours pas de compétitif sur Hearthstone, mais. Franchement, ça n'empêche pas de s'éclater sur le jeu et et, euh... et voilà, de tester plein de choses. Et... Alors je ne connais pas le, le nombre de joueurs qu'il y a sur le jeu. Et. Enfin, je. je... Par rapport, on va dire, à 6 mois, par rapport à un an, ou même par rapport à l'annonce de l'eSport. Et je suis pas sûr que ça ait, ça ait baissé en fait. Je le trade ça. Ah Je pense que oui quand même. Hein. Je pense que oui. Hein. Donc l'UT2, il va très souvent juste faire pouvoir, bim bim. Derrière, on, on est emmerdé avec une 3-2 qu'on doit dans tous les cas pinguer. Euh, donc ouais, je, je, je sais pas trop Parce qu'il y a eu ça, il y a le fait qu'il y a plus d'e-sport Alors franchement, le fait qu'il y a plus d'e-sport Je pense que ça impacte pas le nombre de joueurs Mais ça impacte peut-être le nombre de contenus sur le jeu Après euh, ça, ça, ça marche pas pour les streamers On va dire français Parce que nous, on fait à la fois du contenu tryhard C'est-à-dire qu'on on faisait des tournois On participait à des, des événements Mais en même temps euh. Ça, et ça honnêtement j'aime bien c'est hyper agressif hein. et je développe pas plus de board je pense que c'est pas mal juste de rester à deux créa euh, et en même temps bah il y avait voilà le contenu fait pour tout le monde finalement mais c'est vrai qu'il y a peut-être des streamers inter bah il y en a d'ailleurs des streamers on va dire américains ou autres qui étaient vraiment des joueurs plutôt compétitifs et qui de fait ont arrêté le compétitif et donc ne proposent plus de contenu Bon bah on arrive à être pas mal là, on grignote, alors après c'est un des cas euh, je gagne un million de points de vie, je joue, les je joue les maîtresses des mélanges en x2, enfin le gars fait vraiment aucun effort mais... Mais enfin euh, voilà, et y a, y a, donc il y a ça, et il y a euh, évidemment le, le, les, les autres jeux qui arrivent, enfin Marvel Snap, entre autres, enfin surtout Marvel Snap hein. Ça, ça met des dégâts face. Ouais, techniquement, il faut quand même décrire un petit peu plus solide, non Quoique. Hein. Je pense qu'on a perdu, s'il a une autre AOE. Après, c'est pas un deck qui a beaucoup d'AOE. C'est-à-dire que là, logiquement, il a pas d'autre AOE. Et son AOE, elle coûte 7, il peut pas la caler. Et logiquement, on a gagné dans ce spot. Je pense que là, c'est un spot où très souvent, on va gagner. Par contre, s'il a une autre AOE, on va... Souvent perdre, mais pas tout le temps perdre C'est la grosse nuance, c'est soit on a tout le temps gagné Soit on a souvent perdu ouais. Ok, nice Simple, efficace, brutal, T7 J'aime ça. Euh, bah merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu et euh, voilà, qu'elle vous a permis de découvrir, euh, découvrir un nouveau deck, un gameplay euh, un peu nouveau. Voilà Si vous aimez prêtre et en plus euh, les decks un petit peu agressifs, vous avez vraiment un hybride qui est je trouve très intéressant. Et à l'heure actuelle, je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sur HS Replay, c'est vraiment le deck numéro 1. C'est le deck qui a le meilleur win rate à l'heure actuelle en top 1000 légendes. Donc euh, je pense que c'est une bonne découverte. Merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde